C'est toi Comme le ciel a besoin de la mer comme j'ai besoin besoin, besoin, besoin, besoin, j'ai besoin, j'ai j'ai besoin, d'amour besoin, besoin, besoin, besoin, besoin, besoin, besoin, besoin, besoin.